Salut tout le monde, bienvenue à Winman. aujourd'hui on va ouvrir un cadeau d'un abonné euh, directement de l'Alberta. Toujours euh, le petit orphelin qui est ici, euh, Lucky là, il dort dans mon lit bien calmement, qui est un petit peu euh, timide ces temps-ci, là. habituellement là, vous le voyez en arrière là sur euh, mon petit bureau noir, mais là euh, il se repose euh, Lucky. Donc euh, je suis avec mon petit orphelin, euh... Mon ami de l'Alberta, Stéphane, un gros merci. C'est quand même assez lourd. Euh, je ne sais vraiment pas à, à, à quoi m'attendre. Euh, ça fait des sons un peu bizarres à l'intérieur. J'imagine que c'est peut-être pas juste du cannabis. Euh, je ne l'achèterai pas trop. Peut-être que c'est fragile. Écoutez, je joue ça avec vous. Merci Stéphane de l'Alberta. Il m'a communiqué là, euh, par internet me disant un peu là, euh, les variétés que je voulais avoir. Il m'a dit s'il y avait une variété que je voulais avoir euh, par rapport à euh, ce qu'il y avait en Alberta. Mais j'ai demandé un produit qui n'avait pas à la SQDC. Donc euh, si ça serait possible, euh, même une marque, un producteur qui n'est pas à la SQDC, si ça serait possible d'avoir autre chose que Exo, Canopy. Euh, pour faire un peu différent, pour pouvoir comparer un peu avec la SQDC OCS. OCS, c'est Ontario Cannabis Store. Vous savez, là, que Jean, euh, l'abonné Jean, m'a envoyé plusieurs variétés de l'Ontario, euh, des produits contenant du CBD. Il m'en reste quelques-uns encore, là, Jean, à faire, euh, à essayer. Et je vais les faire en vidéo. Euh, Inquiète-toi pas, ça va se faire. Donc, on roule ça. Je je sais pas à quoi m'attendre, vraiment, là. Il y a bien d'étiquetage là-dessus, mon chum. Ben des papiers, des collants. Tabarouette, mon gars, il y a du stock là-dedans, mon homme. Wow! Wow, man! Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, je suis gêné. Aïe, merci beaucoup, merci beaucoup. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, Des papiers, mon homme, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Ah, il y a une carte. Il y a une tabarouette! Ouais. Wow! Wow, qu'est-ce que c'est ça? Une petite clip. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Oh, il va falloir rouler euh, des gros joints. Crazy Bill. Pure Amp. Et ça, c'est des papiers, je pense, considérés... Euh, deux. Hein? Il y a là un et quart. Et puis ça, je pense c'est deux. C'est carrément deux joints. C'est ici un Rizla. là, on connaît ça. Euh, mais lui, non. J'ai jamais eu ce Rizla-là. Euh, avant la légalisation, j'avais euh, fumé beaucoup, un peu, beaucoup de rise-là. Mais pas celui-là. Pas celui-là. Papier de qualité. Et puis, c'est écrit ici, là. Le, le, le, le goût avec une intensité forte. Je sais pas, c'est euh, le papier qu'on goûte pas. Donc, on va goûter. Euh... Oh, tu m'as même menacé les factures. Oh! T'es malade, man Plus gros don à vie. Plus gros don à vie. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Hey, merci, Stéphane. Euh, ouh là là. Hi, aïe, aïe, aïe, aïe. Hey, je vous lis la lettre. Euh... Salut mon Winman. J'espère que tout va bien de ton côté. Tel que promis, voici quelques petits cadeaux pour te faire part de mon appréciation pour tes capsules. Allez, gars. Il m'a acheté. On va regarder ça ensemble. Là. Regardez la vidéo. Euh, c'est fou, c'est fou. Merci Stéphane. Lors d'un de, lors de tes vidéos récents, tu nous disais que ton grinder avait de la misère. Donc je t'ai acheté ce qui se fait de mieux comme grinder. Un Santa Cruz Shredder. Je connais pas ça. C'est moi qui connais pas ça. C'est machiné avec précision et fabriqué en alliage d'aluminium médical. Le fini est durable et en plus... Tu vas découvrir le merveilleux monde du kiff. Le kiff, c'est vraiment la, la petite poudre. Quand euh, qu'on est graine, il y a de la petite poudre qui peut... Euh, qui, qui, qui se sépare là, du cannabis. Moi, euh, quand j'ai graine avec mes grinders, ben, le, le, le kiff, je l'ai mélangé avec le, le joint. Il y en a qui le gardent, le kiff pour l'accumuler. Euh, je pense qu'on peut faire du hash avec le Keef euh, en, en, en, en le pressant dans du papier ciré puis on, on presse ça avec un, un fer à passer rapidement, hein, je crois le kiff, avec moi dans les commentaires, c'est comme ça qu'on peut faire une sorte de hache avec le kif ah ben il l'écrit ici, là, c'est quoi ça le kiff? Eh bien c'est les trichomes qui se détachent des fleurs de cannabis pendant que tu utilises ton grinder donc c'est plus précis, c'est vraiment les trichomes dans le cas d'un grinder muni d'un screen très fin et d'un récept réceptacle en bas. Vous savez, des fois, il y a un, le grinder, il est fait en deux, trois euh, étapes, étages. Pas étapes, étages. Et puis, des fois, il y a un petit filtre, un petit euh, screen, comme on dit. Et puis, le, le, le, les trichomes, le kiff, il peut passer à travers du euh, screen. Et puis, on peut l'accumuler. Parfait. Après quelques semaines d'usage, il commence à être rempli, le kiff. Certains appellent ça le caviar du cannabis. Et j'avoue que ça gèle en maudit. Ouais, c'est vrai. Euh, Peut-être deux, trois fois dans ma vie, j'en avais quand même accumulé dans un de mes grinders que j'avais. Et puis, euh, quand on, on roule juste, quand on fume juste du kiv, ça brûle un peu mal. Euh, donc moi, j'essaie je, je, de mettre un petit peu de cannabis, mais c'était vraiment très, très, très fort. Donc, certains appellent ça le caviar du cannabis et j'avoue que ça gèle en maudit. Tu peux en mettre dans tes joints. C'est ce que je vous disais que j'avais déjà fait dans mes expériences auparavant. Tu peux tremper tes joints dedans. Tu peux t'acheter une petite presse à pollen sur eBay. Et faire du hashish. C'est ce que j'avais parlé. Euh, on peut faire ça aussi avec un petit fer à repasser et puis du papier ciré. On avait vu ça dans la vidéo « Le show de boucan ». Mark Tattoo Studio, je pense qu'il nous avait fait un, un exemple de comment faire du hash avec le kif. Et faire du hashish pur en compressant les trichomes avec la presse. C'est un monde à découvrir. Juste à rechercher kiff sur Google ou YouTube. Au pire. Arrête, arrête. Au pire, je, je, je t'achèterai une presse si ça t'intéresse. Tu pourras nous parler de ça dans une capsule. Achète pas de presse, mon ami. Ce que tu viens de m'acheter ici, c'est vraiment incroyable. Vraiment incroyable, Stéphane. Euh, c'est le plus gros don euh, jamais reçu. Tous les dons euh, sont bons. Euh, c'est juste que là, je suis vraiment surpris. Euh, merci encore. Je t'envoie aussi plusieurs sortes de papiers à rouler pour le fun. Et les 2, 3.5 grammes dont on a parlé. Continue ton bon travail, Steph. Puis son nom sur YouTube, là. Euh, des fois il écrit des commentaires, c'est un nom assez euh, un nom assez long. Euh, ça par rapport avec son vrai nom de famille. Je sais pas si c'est un nom de je de ne sais pas quoi finalement. C'est M-E-I-N-H-E-R-T-Z E -I N, -H -E -R -T -Z Mean Earth Eigen. Mean Earths Hagen sur YouTube. Merci beaucoup Stéphane. Merci pour la lettre. C'est toujours apprécié. Un petit message. On continue avec le papier à rouler. C'est quoi tu fais, man? Un rolling card? Qu'est-ce que c'est ça? Checkez ça! Rolling card. Il y a 20 papiers à l'intérieur. C'est dans une enveloppe. C'est comme une carte de crédit. Puis on sort les papiers ici. J'ai jamais vu ça de ma vie. Comme une carte de crédit, puis ici on, on peut sortir les papiers un par un. Il y en a juste 20. Euh, J'imagine que c'est du papier de qualité. Ok, on va regarder ça dans une autre vidéo, sûrement. Bro, bro, bro, pourquoi tu m'as acheté tant de papiers Tu m'as acheté Ah oui, ça ici là. Euh, ça, je pense qu'il faut laisser ça dans le fond du grinder. Hein? J'ai pas encore vu le grinder. Mais ça ici, je pense qu'on laisse ça dans le fond du grinder. Puis je... Je sais même pas ce que, que ça fait. Je sais pas si ça... Ça fait que le kiff, il se colle pas. Mais pour vous me dire ce que ça sert, ça. Ça a rapport avec le grinder. Hein? On met ça dans le grinder, je crois. Je pense que tu veux vraiment que je l'essaye, le riz là. Hein? Oh, oh, oh, oh, oh. Un kangourou ici. Easy. No spill, pooch, un genre de kangourou, je suis comme un enfant, là. je suis comme un enfant, dans... <rire> euh, le Big Bambi, Big Bamboo, un autre papier, Pure Ham, papier un peu, un peu, euh, pas trop long, mais quand même gros, je vous en sortez, oh my god, Ils sont même pas... Euh... Je pense qu'il faut le couper à notre grandeur. Oh my god! Ok, je viens de comprendre. Fuck big! C'est des fucking huge papiers. Alright! On va continuer à fouiller un peu dans la boîte à surprise. et hey, je suis vraiment énervé. Vraiment, merci beaucoup. J'ai une sorte de cannabis ici. Euh, du DA, je sais pas trop. Euh, C'est vraiment juste écrit DA. Ça, ça vient vraiment de l'Alberta. Incroyable, incroyable. Alright, alright. C'est vraiment écrit DA ou bien OA? OA. J'essaie de regarder euh, les informations. Euh, créage Farm. créage Farm. Je vais aller fouiller un peu, là, voir la variété de ça. OA. Ça ici, c'est euh, un 3,5 grammes dans une enveloppe. Je vais regarder, il m'a envoyé la facture. OA. 44 dollars le cannabis, mon ami. Hey, il m'a acheté pour 148 pièces de cannabis. 148 dollars de cannabis. Stéphane, t'es un malade. Écoute, je vais le déguster, euh, le OA de... Comment c'est écrit ça? Ils n'ont pas écrit la compagnie sur euh, la facture. Mais c'est vraiment le Acrylage Farm. J'avais déjà vu ça quelque part. Alright, on continue. Ok, je viens de voir euh, ça. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, cold creek couche de vert vertical. vertical ici et puis ça s'appelle le cold creek couche le cold creek couche aïe aïe aïe aïe 55 dollars le 3 demi My God. My God. 5 AMEN. C'est fou raide. Alright. Ça, c'est juste... Euh, non, c'est juste... C'est pas juste euh, rien. C'est quoi tu m'as bro? Oh, pour mettre mon cannabis à l'intérieur, pour faire le fameux... Euh, pour pouvoir... Euh, faire mon propre... Euh, curing. Hein, on met ça dans un pot en vitre. Merci mon ami, J'en avais pas. Un beau contenant, tout clean, tout propre. Je peux mettre mon cannabis là-dedans. Puis supposer qu'on euh, laisse euh, laisser de l'air passer là, un petit 5 minutes par jour, puis il paraît que ça va prendre la, la qualité. Hein? Tout simplement, mettre ça dans un vase comme ça. Donnez-moi des nouvelles de ça, euh, des contenants quand on met le cannabis là-dedans. Est-ce qu'on euh, est qu met un d'eau à l'intérieur pour mettre l'humidité parfaite? Puis après ça, on laisse ça travailler. Parlez-moi de ça, s'il vous plaît. Et voilà, le fameux grinder. Là, je pas trouvé... Euh... OK, tu as gardé l'eau Là, j'ai deux variétés, c'est ça? All right. Bien, merci beaucoup. Donc, le White Widow, tu l'as gardé avec toi. Puis ça, c'est le papier. All right. Le Santa Cruz Shredder, c'est lourd, mon ami. C'est lourd. Oh, qui est beau. C'est ça que j'entendais, le son. Hey, j'ai chaud, j'ai chaud, la lumière est hein, dans mon visage. Très très lourd, très lourd. Oh, oh que c'est beau! Oh que c'est beau! Oh que ça glisse, mon ami! Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, Que je suis content! Tabarouette! Tout le screen, tout est super beau! Je vais vraiment y faire attention! Puis vraiment, là, euh, ça, je pense qu'on met ça vraiment ici pour, euh, je pense que c'est ça, ça l'aide à faire tomber le kiff dans le, le fond du screen, en, en dessous du screen. Oh! Alright! Écoute, euh, un gros, gros, gros, gros merci euh, Stéphane. Euh, vraiment incroyable comme cadeau. J'en reviens pas. Un grinder, euh, deux fois des 3.5, beaucoup de papier directement de l'Alberta. Euh, je vais vraiment faire attention à tous ces produits-là. Je vais tous les utiliser, les consommer. Et puis, euh, je reviens bientôt là, avec une nouvelle vidéo. Donnez-moi un pouce, puis merci vraiment à tous les abonnés qui m'encouragent comme ça. Euh, C'est vraiment exceptionnel. Merci beaucoup Stéphane euh, dans les prochaines vidéos. On va euh, voir ça ensemble. Merci. Ciao.